Aujourd'hui, je vais dire la vérité. La vérité cachée des millionnaires. Ce qu'on ne dit pas sur les millionnaires. Car il y a beaucoup de croyances imitantes et de fausses croyances même par rapport au fait d'être millionnaire. Et je peux te dire une chose avant de commencer cette vidéo. C'est que devenir millionnaire, c'est simple. C'est très simple. Et aussi, devenir millionnaire, c'est rien en fait. Parce que tu peux être millionnaire et pauvre à la fois. Et je vais m'expliquer dans cette vidéo-là. Avant de commencer, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube car depuis le 10 septembre 2017, on partage du contenu toutes les semaines relatives à l'investissement immobilier, au mindset et à l'entrepreneuriat. Donc si tu veux également faire partie de ce mouvement aujourd'hui, on a le challenge de dépasser les 100 de abonnés. je t'invite à mettre un pouce bleu pour chaque pouce bleu et pour chaque abonnement, on offre un dollar à une association caritative. Donc si tu veux y participer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais je t'invite surtout à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier conseil que je vais partager sur les millionnaires, je pense que ça va te permettre également d'accélérer ton avancée vers l'indépendance financière. Aujourd'hui, on va parler de millionnaire. C'est quoi un millionnaire Tout simplement, c'est quelqu'un, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est quelqu'un qui vaut un million. Il n'a pas forcément un million, mais il vaut un million. Je m'explique. Un millionnaire, c'est quelqu'un qui a des actifs qui représentent un million. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si ce millionnaire-là, il vend sa maison... Il vend euh, ses actions, il vend tous ses actifs, tout ce qu'il possède en biens matériels ou immatériels, il récupère un million. S'il possède des biens immobiliers, qu'il les revend, il rembourse ses crédits, il va récupérer un million. Et je commence par cette euh, notion-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on est millionnaire, ça veut dire qu'on a un million de dollars sur son compte bancaire ou un million d'euros sur son compte bancaire. C'est absolument faux. Si tu connais quelqu'un qui a un million sur son compte bancaire, franchement, il peur de cette personne parce que ça veut dire que cette personne est extrêmement riche. On va dire en moyenne, un millionnaire, il va avoir en liquide, c'est-à-dire d'argent auquel il a accès dès à présent, du jour au lendemain, il va avoir maximum 10% de sa fortune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le millionnaire, il va avoir maximum 100 000 dollars sur son compte bancaire. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir que beaucoup de personnes confondent. Genre, quand on va dire que oui, je suis millionnaire immobilier ou oui, je suis millionnaire, tout simplement, les gens s'attendent à ce que cette personne puisse va bah, commencer à balancer de l'argent par les fenêtres. C'est faux. Les millionnaires, ils ont très peu de liquidités. Moi, je peux te dire une chose, c'est que si tu me demandes du jour au lendemain de sortir 30 000 ça va être compliqué. Pourquoi Parce que je préfère que mon argent soit en train de travailler, en fait. Si tu me dis, Florian, sort 30 000 je vais te dire donne moi 24 heures qu'est ce que je vais faire c'est que je vais peut-être prendre l'une de mes lignes de crédit là j'ai 565 000 dollars de ligne de crédit et je peux te montrer une carte dans laquelle il y a à peu près 90 000 dollars là je vais pouvoir te sortir les 80 000 dollars et tout comme je peux sortir les 80 000 dollars pour les placer en immobilier pour les placer en crypto monnaie ou même pour les placer dans mon entreprise ça ne veut pas dire que je vais te donner mes 30 000 dollars mais si je dois saisir l'opportunité je suis capable de sortir 100, 200, 300, 400, voire même 500 000 dollars d'un coup qui te passe à l'action. Okay? Pourquoi Parce que je préfère que mon argent que j'ai gagné ou que j'ai épargné soit en train de travailler dans d'autres actifs comme l'immobilier, comme la bourse, comme les crypto-monnaies ou même dans mon entreprise, tout simplement. Donc, et c'est très important. C'est très important euh, que tu comprennes ça. Une autre vérité que beaucoup de gens ne savent pas par rapport aux millionnaires, c'est qu'ils ben, vivent de façon humble en fait. Okay, parce que aujourd'hui devenir millionnaire, c'est très simple. Euh, et tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit que tu peux être millionnaire et être pauvre à la fois. Je te donne un exemple. Euh, quelqu'un qui hérite d'une maison qui vaut un million, tu peux avoir un smicard, donc quelqu'un qui travaille, euh, qui a le salaire de base, qui hérite d'une maison qui vaut un million. Est-ce que tu vas voir son train de vie changer? Je ne pense pas. Au contraire, moi, j'ai vu des personnes qui travaillent au McDo et qui sont millionnaires de par un bien immobilier qu'ils ont hérité de leurs parents. Donc, c'est très important vraiment de distinguer ça. C'est-à-dire, c'est que millionnaire, c'est facile de l'être, mais ça ne veut pas forcément dire que la personne a énormément de liquidités de disponibles. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne-là euh, dépense beaucoup d'argent, bien au contraire. Et comme je te l'ai dit, c'est facile d'être millionnaire aujourd'hui avec l'immobilier. Il y a de cela quelques semaines, euh, bah, je ne sais pas si tu as regardé les médias, on a estimé que bah, la plupart des ménages Canadiens sont devenus millionnaires à cause de la pandémie. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont commencé à investir en immobilier. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les prix ont explosé. En fait, on parle d'environ 25 à 30 de prise de valeur par rapport à un bien immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? cest à dire que quelqu'un qui a acheté un bien immobilier à 500 000 il n'est pas loin du million. Mais est-ce que sa vie a changé du jour au lendemain? Je ne pense pas. OK? Euh, donc, c'est très, très, très important. Mais au-delà de ça, c'est que c'est bon d'avoir un patrimoine immobilier ou d'avoir des actifs d'un million. Pourquoi Parce que si demain tu as un coup dur, tu vas pouvoir bah, potentiellement revendre ce bien-là pour pouvoir payer euh, bah, une situation compliquée. Tu vas pouvoir revendre ce bien-là pour saisir de plus grosses opportunités. Tu vas pouvoir revendre ce bien-là pour être pour même financer ta retraite ou même la scolarité de tes enfants. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo vraiment pour casser le mythe ou pour casser un peu à des fausses croyances que la plupart des gens ont par rapport aux millionnaires. Pourquoi Parce que même moi, dans mon dans entourage, beaucoup de gens, beaucoup de mes proches savent que voilà, j'ai un parc immobilier à hauteur de plusieurs millions, mais des fois, ils s'attendent à ce que ben, je sois à dégainer euh, des sommes importantes, alors que trop pas. Hein. Moi, je suis toujours en phase de construction de patrimoine. Je suis toujours en phase de croissance par rapport à mon entreprise. Donc, toutes les liquidités que j'ai, je les réinvestis. Et l'autre jour, je rigolais avec un ami. Je lui disais, mais moi, c'est sûr que si j'ai un voleur qui arrive chez moi, Limite, s'il veut me dévaliser ou s'il veut cambrouler chez moi, ça peut être très dangereux pour moi parce que j'ai jamais de liquidité en fait. Donc ça peut être très dangereux du fait que ben, voilà, j'arrive, la personne débarque chez moi et se dit ah ben voilà, c'est toi qui as assis ça. Moi je dis bah ben, écoute, j'ai rien. Ça peut très mal tourner pour moi si tu vois ce que je veux dire. Mais plus sérieusement, voilà, il faut que tu sois dans une phase tout le temps d'investissement, une phase de croissance, de patrimoine parce que c'est le patrimoine qui compte. Ce n'est pas l'argent que tu as sur ton compte bancaire qui compte, c'est combien tu vaux. D'ailleurs, si ça t'intéresse, on organise tous les mois des challenges ou des défis immobiliers, appelle ça comme tu veux, Mais on, a, on organise des ateliers sur plusieurs jours où on t'apprend littéralement comment est-ce que tu peux te constituer un patrimoine grâce à l'immobilier. C'est un événement qu'on organise sur Zoom où tu vas pouvoir interagir avec moi, avec, avec toute mon équipe et également avec des personnes qu'on a aidé pour certains à devenir millionnaires en immobilier. Donc tu as le lien juste en dessous, tu t'inscris, tu vas recevoir toutes les informations relatives à l'événement, tu vas également recevoir l'accès à un canal privé où on va te partager énormément. De contenu sur l'immobilier. C'est si ce qui te reste à faire. Tu cliques juste en dessous et moi je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de gloire Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.